Bonjour à tous, on reste sur un sujet qui vous passionne, c'est l'exclusivité, on en a déjà beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, quand vous allez prendre une exclusivité, il faut que vous ayez un suivi irréprochable avec vos vendeurs. Véritablement, première chose à faire, vous prenez l'exclus, c'est bien envoyer les liens des sites internet sur lesquels se trouve l'appartement ou la maison. Envoyez la photo de la vitrine dans laquelle se trouve le bien avec votre vendeur. N'attendez pas que ce dernier aille voir si ça a été fait. Vous verrez, il appréciera vraiment ce genre de détails. Mais quand ces détails sont mis bout à bout, ben, ça fait quelqu'un de différent. Et puis ajustez véritablement la communication autour du bien. Faites appel pourquoi pas à un photographe, un vrai professionnel qui va faire un shooting avec une composition nickel pour toutes vos photos, vos supports de communication, et pourquoi pas même de la vidéo. En tout cas, vous l'avez compris, faites du sur-mesure avec vos clients vendeurs. Il faut donner de la plus-value à la contenance de votre annonce et vous verrez, le client vous en sera forcément reconnaissant. Et en plus de ça, vous verrez que les contacts acquéreurs se feront de manière beaucoup plus vite et beaucoup plus naturellement.